Coucou YouTube Il y avait Lenka juste avant, mais il nous a abandonné pour des croque-monsieur. Heureusement, le soldat Actuan est resté. On a fait une boucherie totale dans notre game. C'est du Caldera, c'est de la stratégie. Il avait quasiment jamais joué à Caldera, donc si vous débutez, regardez cette vidéo. Et kiffez Abonnez-vous On saute direct Ouais, direct, on va sur le colis. Regarde bien, où, regarde bien où il tombe le colis. Essayez de prendre une arme, essayez de prendre une arme juste ici. Moi, je vais essayer okay. de me battre pour, pour et au pire... Nice, merci. Encore. Il a sa grand-mère, gros. Merci. T'es un boss, bien joué. T'inquiète, t'inquiète. On s'échappe, on court, on court, mon frérot, on court. Y'a deux mecs, y'a deux mecs. J'ai tiré un peu, mais il faut courir. As... Putain, t'as ah, encore ouais, de la ouais, vie là ouais. <rire> <rire> <rire> <rire> Là, tu peux mourir, c'est pas grave. Ça va être après. Win ton goulag et reviens. Et ne sprint pas. Et, et faut que j'ajoute patient ou je... Sois patient, hein Tran tranquille, essaye de sous Puis tu, vas, tu choisis, tu vas à droite ou à gauche mais sans précipiter Toujours en checkant la droite, la gauche, t'avances tranquille okay. Qu'est-ce que j'aime le, le Caldera maintenant Oui. Oh. Oh. Oh. Oh. Fantastique, bien oh. joué mon frérot, je suis à toi. Oh c'est grave quand même, bonne arrivée là Tu comme... loadout pas, là. Ouais frérot C'est moi ton plus vite qu'avant les loadouts sur cette map tu vois, je suis mort au pire moment. Il va prendre mes armes. Du coup, moi, je suis mort au pire moment actuellement, là où il faut surtout pas mourir. Mais on aura une seconde chance. Faut pas que tu meurs. Vroom vroom. Allez, a. Oh la grosse merde. J'ai eu un mec, je crois qu'il y en a un deuxième sur moi. Je suis pas sûr. Mais comment il me saute Je de... te baise C'est bon. Toujours pas de goulag perdu. Ça 3 fait... jours, tu fais rien. Ouais, ça fait 3 jours là. J'attaque le 4ème sans <rire> demain. Je suis content. <rire> T'as une... une arme en fantôme à me donner Euh... Oh merde. Ça vient d'où Donne-moi une direction vite. La gauche, pour la gauche, pour la gauche. C'est quoi la gauche Par là-bas. Frérot, je comprends pas. Plein, plein, suite, plein, suite. Ok. Ah, il faut que je regarde le scan. En... Je sais pas d'où ça vient. Ouais. Tu restes une plaque Non. Je, je... Ok, prends ton loadout. Prend load du coup. <rire> C'est bizarre qu'il nous push pas et qu'il fasse rien. Mm. Maintenant on va hop, on va prendre la voiture et on va, on va chasser. Genre dis-toi, à prendre une prime. Et à faire un kill direct, genre je vais, les games je vais les gagner peut-être avec 9 ou 10 kills maxi maxi maxi. Alors que si on fait la cible rapidement, c'est les games on peut faire 20-30 kills facile. Ouais ça si t'as l'argent ça déroule après tu prends le drone sur drone. C'est que... juste une histoire d'économie. Après jeu. ça se repose sur ça, ouais, tu prends le drone, ouais, tu, tu, genre, tu prends le drone, puis... tu prends des cibles, tu cours, avant de tomber sur les cibles tu, tu, tu claques des drones. Non sûr, mais c'est un gameplay totalement différent de Résurgence, faut juste que je... Ah ouais, Complètement. Il si ouais, l'habitude d'avoir plusieurs vies, de revenir quand tu veux, de jouer agressif. De... Alors là, ça a tiré depuis l'eau la... de la colline, frérot. Ouais. Attention, oh ça nous a tiré dessus. Je les vois pas. Ici, bah, il a... je serre la... le silo de droite. Je suis avec toi. Viens sur la gauche vers moi. Je suis paralysé, je suis caché. Parfait, bien joué. Je suis avec toi, je suis avec toi, ma boule. Ça a super bien joué tu vois, juste le fait de me comme que t'étais para ou quoi, que t'étais en euh, direct, je viens Il faut qu'on joue full team P tu vois Prends ton arme, ton arme qui full quand t'es dans les airs lapin Il vient de tomber, il est par terre C'est oh. euh, st streamac frérot Ok mort Ouais Magnifique Ah oui il a parlé à son pote, il a fait gaffe je en français Ouais. Et là c'est bon tu vois, on va commencer à dérouler un peu notre jeu. On retourne là où on était. Tu vois, on va pas faire d'erreurs bêtes. Ah ouais par contre on a tellement d'argent mais ça, ça monte vite après. Voilà, ouais non, ça monte à une vitesse, c'est un truc de malade. Donc là, auto-réa tous les deux. Hop, j'ai pris un drone. Et on va utiliser on va utiliser la.. En fait tu vois c'est le début le plus dangereux. Maintenant hop, on va reprendre le ballon, sauf que cette fois-ci on va pouvoir rerush rush mais avec un drone en plus. On va être on va être de mieux en mieux à chaque fight. Ce qu'on fait, on atterrit on atterrit sur le début de la muraille, nord-ouest. Genre vise ici à peu près. Okay. Ben, hop, même là. Il y a un mec sur la hauteur. Ça tire à droite aussi je crois. Il a pris cher celui de droite. Mec. Je re-shield. Tu me, dit tu, me dis tu me dis quand t'es ready, tu décales sur la droite et moi j'arrache la tête hein. Vas-y Allez, deux, un, go. go Ils sont pas là, les bâtards Ils re-shield On décale, on décale à deux, faut être patient Je tire à côté Je tire à côté encore J'arrive je, je, je, pas à les avoir frérot Shield break à gauche mais c'est un truc de ouf Mais Tiens la ligne, tiens, tiens la ligne mon frérot. Ouais. Ah putain il m'a couché, c'est ah, j'ai mon... j'ai mon... j'ai mon res. Ah les bâtards. T'as tombé une frappe ou quoi Ouais. Ah les bâtards. Putain Ah les rats C'était vraiment des fils de pute, hein. ouais. honnêtement t'as pas à t'en vouloir de quoi que ce soit hein. Quoi What Mais C'est des fou. t'es un joueur Non, non, euh, ouais. jamais, jamais vu Ah c'est le mec qui m'a tué au début apparemment Bon peut-être que c'était pour se pardonner euh, oh Non non Qu'est-ce qui s'est passé quoi Ah ah, ouais, je l'ai vu, je l'ai ouais, vu le sniper. Ouais, le sniper il s'est accroupi, ouais, il s'est accroupi, j'arrive. Il y a du Twitter à foison dans la game, c'est chiant. Ah, oh mec, ça fait chier, on va quand même essayer de gagner. Ouais. Je mets, je mets un trophy au cas où il balance une autre balle. <rire> ah, tiens, on va sauter sur, va sauter sur la droite, frérot. On, on va essayer de l'intercepter. On la joue Mowgli, hein, on descend pas plus bas. Oh, les enfoirés. Vas-y, bon, bah, on, va, on va trahir notre règle. Je un peu plus bas Ok, il y a plein de tirs Là Crack Il est crack là un donc. mec là Un HP Là il perçoit nous là qui visse Tu peux le finir le mec qui j'ai knock Nice Il est head glitch je fais le même move que toi, frérot. Avance, je te couvre. Je te couvre jusqu'à la mort, mon frérot. Il est crack, il va devoir se re-shield. Tu peux flank sur la droite, il te verra pas. Il s'enfuit dans la maison. Oublie pas qu'il doit pas. sortir, t'es pas obligé de, de rentrer. Tu peux peut-être glitch. Dans 6 dans, dans secondes, il doit sortir. Sois patient. Bien joué. Bien joué, lapin. Oh, putain, ça nous push, ça nous push dans, En l'air, en l'air, lapin. Crack. Ah, bien vu. Allez viens avec moi. Viens, viens direct. Hop, ouais. On avance, on avance fast. C'est là, où on va faire gros shopping. Euh, hop, Tu l'as vu, lui, oh, euh, ouais, qui, nous, qui, qui, qui, qui nous attend Ah oui ah, Il est en train de camper sur le toit, il sait pas qu'on a ce radar là. Ah, ce radar -là. Eh, HP Oh, il balles une balle. Ah oh, merde. Ah là, c'est terrible. <rire> c'est pas grave. Prends l'argent, la, prends, prends la tiro. La tiro juste derrière toi. Et tu vas là. Tu vas sur le shop devant toi. Je reprendrai je, je je mes armes. Attends, a... Non, à gauche! T'es allé où? Où oh le parachute? <rire> Attends, panique pas, panique pas. Va, va sur ta droite, Actuan. Okay, ok, Hop, nice. Décroche là. Passe par la gauche. Bah, ouais, voilà. Là, tu passes par la gauche sur là-dessus. C'est le plus safe. Hop, Et le, le shop est juste à droite. Ferme la porte, ferme la porte. Bon, là, tu vois, il y a, a quelqu'un juste derrière toi, t'étais mort. Merci. Est-ce que. Ils, ils sont dessus? Il faut que tu tires dessus, moi j'ai pas d'armes, c'est... Sinon, euh... Ils sont bons ou pas Ouais. Non, ils sont à côté. Tu, tu cover. Je, mon... je sens mes armes. Le, le premier, one-shot. Mort, premier. Il y a le deuxième mort. Oh là là là là là là, là, là Oui, monsieur Oui, monsieur Ah, oh, génial Dra Bravo, hein Merci. Bon, ça, j'ai hésité sur toi après, du coup, c'était... Euh... Ah oh mais tu les, as, tu les as rôti quand même C'est bien Hop, autorea, drone Tiens, tu viens prendre un drone aussi Tiens frérot, drone ici T'es prêt Tu vas devoir allumer le camion devant Là, ça, là on joue un autre jeu C'est Hot, Hot Wheels frérot Allez feu Elle nique lui sa grand-mère frérot Enfin, je les break, mais.. C'est le camion blindé Hop, et reviens, reviens. Hop. Ouais. Tu leur as fait du crado Ouais ouais Tu ouais. tires dessus d'ailleurs aussi. Deux mecs dans le contrebas. Actuan, deux mecs dans le contrebas. On, on le drop lui, lui on le drop. Je remets un drone pour qu'on ait des infos Ok, contre, contre, contrebas devant moi on, on bute le mec en contrebas Il est en train de nous sneaker il, euh, Lui il veut nous baiser Je suis avec toi Magnifique Fais attention, il y a un sniper qui a la visu sur nous Il a toute la visu sur nous Donc tu, tu circules Là, Il a pas inventé l'eau chaude, on a de la chance Allez viens. Hop, juste on descend dans le contrebas, c'est là qu'on sera safe. Oh, viens avec moi. Tu sautes, ouvre et garde bien le parachute. Tu décroches rien. Viens avec moi, je t'attends. Regarde, fais attention. Voilà. Crac, crac mon frère. Bien joué ça. Oh putain. Bien joué. T'as assuré, t'as assuré. J'ai l'impression, il, il, reste, il reste 15 personnes, hein. c'est énorme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la hauteur. Hein. Hop, pour, se, pour euh, se placer au mieux. Il y aura sûrement du, euh, on va dire, du monde en face, au-dessus, sur la méga, sur la méga hauteur. T'es un monstre. Et là, tu okay. vois, cette, tu vois ce, ce rectangle-là Ça, c'est chez nous. Ça, on, ça on défend okay. ici. Regarde, ce que je vais faire. Donc genre imagine imagine euh, on se fait knock, tu as euh, t'es ici, la réanimation on la fait là. Comme ça si fait. les mecs nous push, double bêtis, c'est fini pour eux. Ah T'entends à gauche à gauche ouais On a pas de visu, on laisse. A droite on l'a pas tué hein. Il est, euh, il est Il est là, regarde. Ah. Allez go. Ouais. Tomber. Il s'est fait tirer dessus par d'autres, hein, je sais pas si t'as Ok j'ai fini. va la frôler A veut... ah, droite, rotation dans le gaz. Je vois... A terre. Ils sont dans le gaz, ils sont dans le gaz. Il va, il va devoir sortir. Okay, nice, bien pas. joué, joli split frérot. Il y a son pot derrière le rocher. Crac, crac, tombé. Nice. Les snipers c'est trop shité frérot. <rire> oh pardon, Là tu vois, on est en 2v2v1 Donc ce qu'on va faire, c'est que pour éviter que ce 1 nous tue en tankant le gaz ou quoi, c'est nous qui allons le tanker Tout dépend, il faut que ça schlink Il faut pas que ça schlink de ce côté, c'est pas maintenant qu'on va l'utiliser encore Attends un peu, on va laisser les bêtises, j'en reposerai euh, tant voulu Je les pose dans l'escalier les Là tranquille, tu te mets là, on attend en fait, ils vont tous camper en dessous de nous. Il y a 7 étages. Donc euh, oh c'est oui. celui, celui qui sort en premier qui va se prendre des balles dans le dos, tu vois. Et si tu sors en dernier, tu vas te faire, tu vas te faire déchirer par ceux qui sont sortis en premier s'ils ne mmh. sont pas tirés dessus. Il faut, euh, faut qu'on ait le bon timing et juste avec notre si. Alors, tu vois Hop, on va attendre. Reste ici. Attends un peu. On t'aligne, en bas. Ça sort du coup. Okay. Nice. T'en vois pas d'autre si, juste en dessous Mort vie, Attends un peu, attends encore, attends encore, là-bas. Il est crack. Tu peux sauter, tu peux sauter maintenant. Mets-toi un stimulant pour aller plus vite vers lui. Nice, okay. ici Voilà ma poule. Oh je suis trop content qu'on ait gagné là-dedans. Ah oui, oh, c'est stratégique cette merde. Et regarde combien ah t'as oui, fait oui, de kills ouais. frérot Ouh, On a 30 kills en duo <rire> Et tu sais que c'est une grosse game. Ça c'est une grosse ouais, game actuelle. Ah que... oh, c'est tellement. Ouais, il pas eu mais non mais des games comme ça c'est sûr que c'est bien. Là il est en train de manger un croque-monsieur, mais est-ce que tu crois pas qu'il aurait été plus heureux à faire ça Ah bah là si eh bah là. Eh bah, on se régale aussi hein Eh, oui. Ah, oui. C'est vrai. Il loupe il, il loupe, qui se mange les ongles, tiens. Ah bah là bah là oui, mange les ongles, Bah <rire> on elle était bien cette game parce que c'était beaucoup de stratégie et tout, je voulais, je voulais vraiment te faire gagner. <rire> ça, on a pris notre temps, on a pris. on a joué la zone, c'était hyper intéressant. GG Ah, yeah. GG mais... GG les mecs oh, hein. bah, le Merci les mecs Je veux être le meilleur mec